Vous parlez de Dekochine et c'est vous parler de ce roman, s'il n'en reste qu'une, qui est euh, qui a un premier niveau de lecture factuelle, qui est effectivement l'histoire d'une amitié folle entre deux combattantes kurdes dans un bataillon féminin, pendant la guerre en Syrie des Kurdes contre Daesh, et qui vont connaître euh, un destin absolument extraordinaire, mystérieux, dès le départ du livre jusqu'à la fin, qui va être la trame romanesque et euh, en même temps... Euh, en même temps spirituel et euh, suspense, il ne faut pas se l'interdire, euh, du thème principal du roman, qui est un deuxième euh, degré de lecture. Euh, S'il n'en reste qu'une, c'est euh, ça se passe au Kurdistan syrien, dans des bataillons féminins, mais ça aurait pu se passer n'importe où dans l'histoire. Et c'est en ça que j'ai voulu, dans ce deuxième ni niveau de lecture, euh, parler de manière universelle de cette éternelle lutte de la liberté contre l'oppression de la lumière contre les ténèbres ou du bien contre le mal. C'est ça le... Et c'est l'histoire de et golistan ces deux sœurs d'armes, dans leur folle histoire d'amitié et ce qui va leur arriver, leur destin incroyable et exceptionnel, en fait c'est une fresque épique, euh, en trois actes, euh, dans laquelle j'essaie, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, d'atteindre les frontières les plus euh, extrêmes de l'absolu pour tenter de dévoiler ce qu'il peut y avoir d'incandescent dans la condition humaine, quand dans des situations extrêmes, comme celle de la guerre, des Kurdes, notamment les bataillons féminins contre Darach, les âmes sont mises à nu, et où les gens doivent faire des choix entre défendre leur corps ou défendre leur âme pour quelque chose de supérieur à tout ça, qui est la liberté. Donc c'est un livre sur le combat de la liberté, de nos, de nos jours mais dans toutes les époques, et... Euh, Ma tentative là-dedans est, est effectivement de conduire à la compréhension de ce qu'il peut y avoir en l'homme, dans sa condition humaine, portée aux extrêmes, quand les âmes sont mises à nu, à travers l'histoire de Tekochine et Alors il y a, s'il n'en reste qu'une, un roman dans le roman. C'est l'histoire d'une... En fait, si j'ai écrit ce livre, de, évidemment ce roman, de la première à la dernière ligne, ce n'est pas moi qui le raconte. C'est un roman féminin ou féministe. Et j'ai voulu me mettre à la place d'une femme, pour le coup une occidentale, pour raconter mes camarades féminines kurdes au combat euh, m'étant engagé auprès d'elles et auprès d'eux depuis le début de la guerre et donc euh, rachel Kazanova, casanova est une journaliste australienne que son patron envoie enquêter sur les dernières combattantes kurdes ce qu'elles sont devenues après la victoire des turcs et des islamistes car le roman se situe dans un futur indéterminé en réalité où je pense que j'imagine que ce qu'on a connu aujourd'hui euh, a encore dégénéré et que l'ennemi a, a gagné. L'enquête sur les dernières euh, combattantes kurdes, ce qu'elles sont devenues, elle découvre dans le cimetière militaire kurde de Kobané, euh, qui a été dévasté euh, par les Turcs et les islamistes, une tombe double dans laquelle deux combattantes ont été enterrées ensemble, telles qu'elles avaient vécu ensemble, Tekochine et Négolistan. Et à partir de ce mystère, elle va enquêter, et son enquête va se transformer en autre chose qu'une enquête journalistique, c'est-à-dire que ça va être une sorte pour elle de roman, enfin, banquette initiatique, une sorte de remontée aux sources en elle-même, très conradienne, où elle va en fait découvrir qui elle est dans sa propre intimité, dans sa propre identité, jusqu'à basculer de l'autre côté, mais ça c'est la fin du roman, c'est le mystère, mais euh, étape par étape, degré par degré, dans cette remontée aux sources d'elle-même, elle va aussi évidemment découvrir qui étaient ses combattantes. Elle va découvrir un monde qui, spirituellement, finalement, lui ressent. Elle va peu à peu, comprendre que ces femmes lui ressemblent davantage qu'elle ne le croyaient, qu'elle-même n'est pas grand-chose, parce que son âme, à elle, comme son corps, n'ont jamais été mises à nu. Elle découvrir qu'il y a des femmes qui combattent pour leur liberté, leur identité, l'égalité homme-femme, la laïcité, etc. Ces Kurdes, ces combattants de Kurdes, débattés en féminin, qui euh, pensent des choses comme euh, « il peut y avoir de la grandeur dans certaines défaites, et c'est parfois en mourant que l'on se sauve », ce qui va être le destin de Tekochine de et Par conséquent, s'il n'en reste aucune, c'est aussi une ode au don de soi. Au-delà de du combat pour la liberté. Euh, et Rachel Casanova donc, va, va être le, le roman dans le roman. Et, et si j'ai fait ce choix, c'est parce que je voulais que ce soit un roman totalement féminin pour rendre hommage à mes camarades kurdes féminines qui se battent contre Daesh depuis 8 ans et avec lesquels j'étais. Que ce soit aussi un mémorial pour elles à une époque où on les oublie, où elles méritent de ne pas l'être, parce que l'héroïsme de ces femmes à la pointe du combat pour la liberté et l'émancipation féminine au Moyen-Orient, méritait aussi euh, d'être euh, traduite en roman. De toute façon, de toute façon en tant qu'écrivain, surtout engagé auprès d'elle, je pense que toute euh, expérience, surtout aussi euh, extrême, déterminée, dans cette guerre, doit être transformée en conscience. Et de cette conscience, un écrivain doit faire de la littérature et laisser une trace, surtout pour des choses auxquelles il tient autant que moi avec ces, ces filles que Moi, depuis 8 ans, engagé auprès des Kurdes, j'ai écrit un récit, « Mourir pour Kobané », un essai, euh, chez Gallimard, euh, avec les Kurdes, dont le sous-titre était le plus intéressant à mes yeux, « Ce que les avoir abandonnés dit de nous ». Mais tout ça, ce sont les étapes nécessaires à, à des engagements, euh, euh, au souffle qui traverse le monde, etc. Et puis à un moment donné, on doit refaire son propre travail d'écrivain. Et là, il n'y a que la littérature qui compte, surtout pour laisser des traces. Donc, euh, je l'avais déjà fait pour l'autre guerre dans laquelle j'ai été engagé à l'époque de la guerre soviétique en Afghanistan, auprès des combattants afghans de la résistance, euh, avec un roman qui s'appelait « Un capitaine sans importance », d'ailleurs où je m'étais mis à la place d'un officier soviétique pour raconter, en fait, cette guerre. Il faut se mettre à la place des autres. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Euh, j'ai très peu d'appétence pour parler de moi-même ou de mes problèmes. Euh, J'aime m'intéresser aux autres, surtout quand leurs problèmes sont euh, aussi euh, terrifiants que ceux des Kurdes, euh, dans cette guerre qu'on a un peu oubliée contre l'État islamique. Donc euh, la littérature sert à ça, aussi à laisser une trace, et puis elle sert aussi à ce que ne peuvent faire ni les récits ni les essais, ou en tout cas moins, à tenter ce que doit faire à, à mes yeux la littérature, c'est toujours tenter de soulever une part de la condition humaine et pas seulement de la nôtre propre, individuellement, dans une époque très narcissique et très individualiste, voilà. Donc, euh, la littérature sert à ça.